Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Les Jump Points ont toujours fait partie des objectifs de CIG et quelques essais avaient déjà été faits aux alentours de 2014. Après avoir travaillé sur quelques concepts visuels, les équipes sont rentrées dans une phase d'investigation pour savoir ce dont ils avaient besoin et répondre à certaines interrogations comme la taille des Jump Points et s'il est possible de les intégrer dans l'histoire de Star Citizen. Une fois la phase de production commencée, les concepteurs se sont assurés que le visuel soit intéressant autant à la troisième personne qu'à la première, jusqu'à arriver au résultat que vous avez pu voir dans la démo. Information intéressante que nous n'avions pas lors de la CitizenCon, le point de saut se situe aux abords d'une nébuleuse entièrement rendue grâce à la Gas Cloud Tech. Originellement développée pour le Coil dans Squadron 42, cette technologie est devenue idéale pour créer des environnements dans l'univers persistant. Bien que le PU étant moins linéaire que Squadron 42, il faut s'assurer que le visuel fonctionne à 360 degrés pour que le joueur puisse arriver depuis n'importe où. Pour arriver à ce résultat, les développeurs ont utilisé le logiciel Houdini, qui leur permet de travailler à partir de formes géométriques et des outils internes à l'entreprise, tels que le Cloud Tool. Une fois le rendu souhaité atteint, les formes géométriques sont converties en nuages volumétriques. Concernant le trou de verre en lui-même, il s'agit d'un objet conteneur, exactement comme les planètes qui sont actuellement en jeu. Une fois le portail ouvert, le conteneur est alors chargé dans le jeu, ce qui permet aux joueurs de pénétrer à l'intérieur sans que le tunnel soit visible pour les autres joueurs. Ce qui veut dire que vous voyagez bel et bien à travers le tunnel en temps réel, vous n'êtes pas téléporté et il ne s'agit pas d'un temps de chargement, ce qui arrive encore à surprendre les développeurs eux-mêmes. Pour le rendu visuel, il s'agit principalement de combinaisons d'effets déjà existants, mélangés ensemble afin d'obtenir le résultat final. Il est à noter que lors du voyage, nous pouvons parfois apercevoir une route secondaire, elles n'ont pas d'utilité pour l'instant, mais des discussions ont évoqué la possibilité de les utiliser pour mener à une nouvelle destination. Pour créer les effets de pulsation, les développeurs ont utilisé ce que l'on appelle une déformation de vertex, ce qui permet de déformer en temps réel les objets solides. Et pour que le joueur ne se perde pas, tout comme à l'intérieur du coil, des particules ont été ajoutées pour permettre au pilote de se repérer. Dans les premières itérations, le déplacement à l'intérieur du tunnel était extrêmement rapide, mais cela empêchait d'ajouter des virages trop brusques. La vitesse a alors été réduite pour rendre le voyage plus dynamique. Les développeurs se sont d'ailleurs inspirés de Space Mountain pour équilibrer le trajet et ont passé du temps sur YouTube pour étudier différentes montagnes russes afin de créer cette sensation de montée et de redescendre soudaine. Comme vous pouvez le voir sur ces images, un spline a été utilisé pour créer facilement des déformations sur le tunnel grâce aux points d'attache. Pour arriver à ce résultat, les designers commencent par utiliser des modules solides qui sont ensuite passés dans Houdini pour être transformés en ce qu'on appelle des mèches, qui peuvent alors être déformées. Comme ce sont des modules, et que CIG doit au maximum automatiser les choses, les jump points utilisent la même technologie que les stations spatiales ou les grottes, permettant ainsi de placer aléatoirement les modules en très peu de temps. Et enfin, les obstacles à l'intérieur sont générés de manière procédurale. Grâce à ce procédé de création, les développeurs pourront générer très rapidement des centaines de tunnels sans aucun problème. Mais cela leur permet aussi de modifier le tunnel en un seul clic si une partie ne leur convient pas. Ce que nous avons vu à la CitizenCon n'est donc pas une simple démo, mais bel et bien un jump point créé avec des outils qui sont déjà dans les mains des développeurs. Je rappelle que ce week-end je serai au bar Citizen Nantes. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à venir dire bonjour. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un pourboire sur Tipeee ou regarder des pubs sur uTip.